Attends, attends, zappe pas. Non, je t'assure, je t'assure. Ok, j'ai peut-être pas les codes, mais je t'assure qu'il y a moyen de rire. Normalement, on démarre par un ok, non Ah, du coup, ça fait. Ok donc je démarre tout en douceur Fais des efforts qu'on me fait en cœur Je me dis que si je n'étais pas branleur Tous mes challenges prendrait de la grandeur Je n'ai pas de mec, pas de but et pas d'armes J'ai pas les cheveux de toutes les couleurs donc Pour vous plaire J'y vais à l'ancienne Là où la zig passait par le cœur En parlant dit que ça a pris d'ampleur Pour dire mon boulanger et chanteur Enfin il sait qu'il faut plus de flot Un peu d'autres l'ordi pour mettre en oeuvre Je suis trop banal, j'en toujours place Non c'est trop long, je mais ça savates Papa me dit ça ne fait pas aux femmes Mais moi ça fasse des allumes Je garde le cap J'ai pas eu deux centaines de conquêtes Non un identique à ce que je Petite info pour une canette, je demande au c'est fait tout trois fois sans frais. La vie de Sarne ne m'intéresse pas. Non, j'aime pas manger, ce que je comprends pas? C'est la patte au type en cravate, réussir à genoux, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je comprends pas pourquoi elle veut qu'on s'embrouille. Quand je réponds pas, j'entends tu t'en les couilles. Mais si je réponds, ça sera des coups de Et quand je me plains, tout ce qu'on fait, c'est l'amour. Mon choix est fait, je suis solitaire, y'aura pas de bluff, pas de team, pas d'effet Dans un PL, moi, le est mon pète Et si j'en déçois, va bah, niquer vos mains Attendez des auditeurs, vous êtes choqués Pourtant je suis sûr que ça vous le retiendrez Je le genre de gars, des de souhait Qu'il est dit que sous Bédo le corps est mobilisé suis pas ce que des pas le passé qui fait pleurer Ni le mec qui dit qu'il est né avec une guitare comme jouer T'as un gros manque de maturité, t'as 21 ans, fais j'en les mêmes idées Faut que tu te réveilles, cherche un vrai métier C'est ça que tu veux, voir tes proches pleurer Les rêves sont faits que pour s'échapper De la triste et dure réalité Ces gros connards m'ont fait douter Mais j'ai compris en prenant l'XP Je leur veux pas y a quoi regretter. C'est leur pousser, la chansonnette De mettre une jupe au kicker qui pèse Une entoracle, les vues tes proches Enfin du moins pour ceux qui t'aiment Un filmer la chance de ses pères Quand tu sais que le succès s'achète J'attends, j'attends toujours cet appel Mais c'est toujours la banque ou bien et' faire Oh non je ne fais pas le malin Et non je ne cherche pas la merde Car elle je l'ai au quotidien Encore une ligne lors de ma verge J'ai la voix, non pas comme ta puce Qui se son nom des voiles enfer Non plutôt comme ce galérien Que tu vois qui après la fourrière Ou comme ce beau -rien, qui essaye alors. Qu na pas de roulette enfin non femme ce fils de pute Qu'on esquive quand il y a un appel au fait c'est pas mon premier c'est sur toutes les plateformes sur vive me faire et si tu te demandes qui c'est